Salut à tous, c'est Skype, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui on va réagir à des vidéos satisfaisantes. Vous avez sûrement dû découvrir ces vidéos de presse hydraulique qui circulent sur YouTube. C'est juste des gens qui prennent des objets random et les font écraser avec ces presses hydrauliques. Alors les gars aujourd'hui on se retrouve pour réagir à ces vidéos. En espérant que la vidéo vous plaise. Et si c'est le cas, je ferai peut-être une partie 2 de cette vidéo. Du coup frérot, j'espère que t'as lâché ton plus gros pouce bleu. J'espère que tu es abonné à ma chaîne. On est proche des 140 abonnés. Alors si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et avant de continuer avec les vidéos, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes près de 80% d'entre vous à regarder les vidéos sans être abonné. Alors, si mon contenu vous plaît et vous souhaitez avoir d'autres vidéos, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu et à vous abonner avec la cloche des notifications. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Du coup, les gars, c'est parti On va réagir à ces fameuses presses hydrauliques. Déjà, on voit qu'ils sont en train de presser une bouteille de Coca. Ça va exploser, ça va exploser. C'est nul, ça va pas explosé. oui Oh non, ça, c'est trop satisfaisant. Ok. Genre ça, ça s'enlève Non, arrêtez, ça ça s'enlève, genre. Dites-moi les commentaires si vous, vous savez que ça s'enlève, ça. Là, il va le remettre, c'est ça Oh, le Nokia. Oh ouais, ça l'a détruit. Hein. Okay, une... ok, une canette de coca. Oh ouais, ça a explosé. Hein. Oui, je dirais, ils écrasent leur la réglisse, wesh. Non, ça, c'est pas suffisant du tout, frère. Après des trucs comme ça, avec euh, de la porcelaine, c'est claqué au sol, frère. Wouah je pensais pas que le coffre ça après ça wesh Une roche Genre même ça ça Genre même pas ça résiste pas Allez. Ok une munition Ah oh, ouais Peut-être de terminator ok Ah oh, ouais il rien chaud. Oh, un... Non ça c'est pas un vrai marteau ça Ah ça c'est un vrai marteau. Bon oh, on dirait de la pâte à modeler wesh une télé, d'accord. Une télé. Elle a pris cher. Ah oh ouais, et les gens qui sont là, ils ont pris cher sûrement. Oh oui, ça c'est satisfaisant. Oui, ça c'est satisfaisant. Grave, grave, grave. Ah oh, ouais, ouais, j'en ai un camion. Ok, un livre. Lui, il va se faire déchiqueter. Oh, c'est trop satisfaisant, wesh. Yo, Mais frère, il le coupe on dirait du beurre. Oh okay. wow, non. Oh wow, le verre. Oh wow, non, il y a un autre délire, les gars. Les déchiqueteux, c est déchiqueteux, c'est une tainerie. Ça, ce un moment, c'est un diamant, mais je pense que c'est un fake diamant, mais quand même ça peut tout déchiqueter ok là on a des crayons de couleur. on a des crayons de couleur. pour se faire on oh non, sait pas si impressionnant que ça hein. ah non pas si impressionnant ça. maintenant une bouteille de coca remplie avec des orbeez de coca rempli d'orbeez pas trop con <rire> Ouah, wow, ça a fait un volcan! Ah, bonne chance à lui pour tout nettoyer! Hein. Ok, cette fois-ci, le diamant transparent. On va voir, ça donne quoi avec le diamant transparent? Oh, oui, il a pris cher là! Là, il a pris cher! Ouah! Wow il, il y a un bout du diamant qui est parti, wesh! Bon oh, papa oh, oh, oh, oh, on est arrivé à la moitié de la vidéo, si tu as kiffé cette vidéo n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu pour me faire savoir et si tu kiffes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de like notification pour ne rien louper. Sur ce je te laisse avec le reste de la vidéo. Mal au cœur. Je pense pas pardon, je pense pas. Ah ouais par contre on voit que même les dents de la déchiqueteuse ont vraiment pris cher. Hein. Alors oh, voilà on a tout, on a tout, tout ce qu'il a déchiqueté mais en euh, reverse. La, la bougie. On a la bougie maintenant. Là c'est la, la boule en métal. Là c'est la bouteille de coca avec les orbites à l'intérieur, avec l'effet volcan. Les gars, je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'événement saison X de Fortnite, le trou noir. J'espère <rire> que je, je suis pas le seul à, à, à, à que ça me fait penser à ça, Les diamants, rouges et bleus. Bon voilà, c'est terminé, hein. Bon les gars, moi je pense que ça va être la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à bombarder à la part des pouces bleus, on vise l'objectif des 10 pouces bleus pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, on range le cap des 200 abonnés avant le mois prochain. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Skyplex, à très bientôt.